Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce duel. Et aujourd'hui, j'affronte euh, Petit Biscuit, le joueur qui va jouer pas son deck héros habituel parce qu'il ouais, a peur de se prendre une branlée. Il a préféré jouer bon. son deck de structure magicien. On s'est dit qu'il faut égaliser un petit peu les decks. Du coup, euh, on va jouer un, un magicien quasiment structure face à un humi euh, fait par Quentin. Hein. Voilà, un deck Umi. Hein. Bon, c'est pas vraiment fait par moi en fait. C'est le deck, ouais. c'est speed duel amélioré pour que ouais. ce soit en. enfin pour qu'ils soient joués mais en tout bon bref eh bien écoute on n'a pas pris de vie on n'a rien pris du tout là c'est le compteur de PV c'est ça oh putain je l'attendais pas bip bah attends c'est quoi tac comme ça tac voilà t'as un nick ouais t'as un en vrai je sais même pas si je vais les ok bah vas-y c'est parti je prends on lance le dé et c'est un 3. Et moi, ce sera un 4. Tu choisis. Je te laisse là. La ok, ça marche. Donc la particularité du deckumi, c'est de d'essayer d'invoquer le plus rapidement le dragon Léviadédal, d'Alles, qui détruit tout ce qu'il y a sur le terrain, excepté lui. Hein, et qui fait très très mal. Et euh, du coup... Je vais poser une carte. D'accord. Je vais poser une autre carte. D'accord. Et je vais invoquer normalement barbotine. Et alors son effet, c'est lorsqu'elle est, lorsqu est invoquée normalement, je peux envoyer une barbotine depuis mon deck au cimetière. Mm -hmm. Donc je vais prendre une barbotine depuis mon deck et je l'envoie au cimetière. Exactement. Oui Attends, hop. Voilà. Et là j'aurais pas besoin de. Ah quoi qu'attendre c'est quoi Je vais mettre le son. Comme ça j'aurais pas besoin de faire un montage audio. <rire> Ajouter les points de vue, tout ça. J'espère que c'est assez visible. Si jamais ça ne l'est pas, bah, je le referai. Bon, on est désolé. Non, non. Moi, je suis pas désolé, non. J'estime je que c'est vrai. Euh, mmh, mmh. Euh, je dis une phase. D'accord. Je peux peut-être me C'est un point, Je vais invoquer Fraca, le guerrier magique. Il gagne un compteur. Mais ce compteur, je peux l'utiliser ce que je vais faire pour détruire une magie piège sur le terrain. Très bien. Là. Très bien. Euh, alors il a 1600, j'attaque. Très bien. Donc je perds 1600. Je vais poser ceci et le tour. Ça marche. Wow. Euh... Moi je vais jouer le grand blanc. Le grand blanc. Qui a 1600 et je vais mmh. mettre Umi comme et terrain. Ce qui fait qu'il gagne 200 points d'attaque. Okay. Donc à 1800, j'attaque ton frac. Ah, j'étais perdu <rire> Vas-y, je te laisse faire. Ça marche, il une ah, pour moi. J'ai dit à toi. Ok. Je vais poser ceci. Je juste bien correctement Ouais. Et je vais invoquer le magicien sombre expérimenté. Chaque fois qu'une magie est activée, blablabla, et il gagne un compteur. À 1900. Le tien. Je suis à 1800. 1800. J'attaque. Euh. C'est magicien. Ok, donc je vous perds 100. Putain, ça va, on est vraiment revenu à l'époque là. Là oui. <rire> Est-ce que okay. ça fait plaisir à certains Ouais, moi bon, oui. Bah, dites-le en commentaire. <rire> T'as fini Oui. Ok. Je pioche. Je passe ça. Ok. Euh. Et je passe ça. Et je dis ça à toi. D'accord. Et Doulou. Euh. Je vais. Euh, ouais, sacrifier, ouais. Je sens que ça va sacrifier pour invoquer du lourd là, du très très lourd. Non. Non. Excuse Moi je suis non. pas trop blanc parce qu'il y a la lumière, ça qu'on n'a pas vraiment de Je vais poser ceci. Ok. Je juste Et je vais attaquer avec euh, mon magie 500 expérimenté. Ça marche, tu as détruit le serpent sinistre voilà. dans un master de ma face, cette carte est dans mon cimetière, je peux l'ajouter à ma main. Et aussi je bannis un serpent sinistre depuis mon cimetière durant la prochaine face. Mais si j'en ai pas le coup, si tu peux pas en bannière du coup bah tu ne peux pas faire les ah enfin, je ne sais pas oui, oui mais s'il est détruit il va être banni donc je sais pas bon bah rien vas-y vas-y regarde je peux piocher tu as fini oui c'est à ok euh, du coup moi je vais invoquer le destructeur du grand bleu Ah donc il a mis 600 et je fait euh, 4 D'accord C'était euh, le okay. port magique Du coup euh, il est en s'appelle Flip J'avais pas un oui. Un Très bien Voilà euh, Ben je dis il y a une phrase du coup D'accord. <rire> oh. Il y a combien 1600. Il Il a gagné 200 Et il nous faudra un dé. Peux-tu aller chercher euh, un... je vais chercher ouais. ça tout de suite Reprenons euh... ce duel là. Alors, du coup, je vais activer Famille. un fragment de cupidité. Et du coup, lui, il gagne un compteur. Voilà. Ensuite, euh, je vais poser un monstre. Mm -hmm. Et je vais attaquer avec mon euh, moi ici un sombre expérimente. Très bien. Je bloque avec le cercle envoûtant. D'accord. Euh.. T'es toujours en battle face, pas seulement phase 2, tu rien. Il y a 600 D'accord, euh... je... Je vais attaquer quand même, comme ça il détruit. Très bien. Hop, j'active ma carte de piège, j'appelle de la trentaine, il revient. Et du okay. coup il peut réattaquer. Mmh, ouais. C'est plus de ça. Ouais, ça marche. Euh, fin de tour. Ok. Je pioche. Je pose une carte face cachée. les euh, je à tour. Ok. Je pioche. Je gagne un point de qui euh, Ok. Je vais flip oui. Le vieux magicien, quand il est invoqué par Flip, c'est bien un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible Je sais pas si t'as le droit hein. Ah si si, c'est contrôlé Je sais pas bah, moi je peux Pour moi contrôler faudrait que ça fasse ça que, non, vas-y <rire> bah, bah, bah en tu rien... as gagné, c'était <rire> un bon duel <jeu. rire> euh, Attends, peut-être pas, pas dit... peut-être pas Alors, mille 2006... 2050 euh, 2050 3000. 2600, 3650 Attends, je pas encore euh, commencé ma bataille oui, non, mais je, suis déjà, euh. je vais sacrifier Coribo pour invoquer le mystère Et là c'est bon, là je peux attaquer Et là ça tue Bien sûr, hein. 2000 dessus 4000 le... Oh non, ah non, j'ai perdu! Attends, non mais sérieusement, j'ai eu de la merde! Ah! Tu aurais pas tellement sauvé! Euh, ouais! J'étais loin de pouvoir avoir. Euh... Aïe, aïe, aïe. Mon aïe, aïe. erreur, ça a été d'invoquer Barbotine, j'aurais dû d'abord faire le truc avec le serpent euh... sinistre. Je sais pas, peut-être. Mais voilà, bah, en tout cas, euh, bien, Biscuit. Euh... Oui. Tu, tu, tu es un bon dueliste, je te tiens. félicite. Comment a-t-il pu gagner? <rire> En ouais, j'avais peur que tu puisses me contrer avec une, genre, une force miroir ou quoi, et du coup je préserverais mon Kuribo au cas où, parce que je savais pas lequel sacrifier entre... Et quand j'ai dit bien joué, et... tu t'es dit ouais là c'est bon hein, je vais l'invoquer, je, okay, je t'écale alors culé. Que... <rire> ouais, on va dire ça... <rire> bon En tout cas voilà, c'était une petite vidéo si sympa que... de duel, nous on fait des <rire> gros bisous, on dit à très bientôt, peut-être pour une autre, un autre prochain duel avec petit Busky, le grand dueliste. Salut à tous